par personne en fait. Combien une personne pourrait suivre, tailler, laguer euh. euh, J'ai pas trop idée, mais c'est vrai que c'est certainement un, quelque chose qui a évalué avant la plantation. Hein, essayer de, de, de, de voir dans le plan de charge de, de, des agriculteurs, euh, notamment sur le noyer. Hein, sur d'autres arbres, c'est dans l'hiver, donc c'est peut-être un petit peu différent. Mais en hiver, il y a aussi les cultures, donc il y a, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Euh, mais euh, c'est d'avoir cette évaluation euh, avant la plantation, de, de voir quel temps on est capable de, dég de, de dégager. Euh, Est-ce que c'est compatible avec, les, avec les, les, les périodes de culture et la disponibilité sur, sur euh, des sols et puis, et puis à ce moment-là, là, on, on, on, on prédétermine une, une quantité d'arbres à suivre, quoi. mais euh, euh, je pense que c'est plus dans cette logique-là qu'il faut avoir que de dire j'en plante 2 hectares, 3 hectares et puis, et puis je vois, hein. parce que là on risque d'aller euh, à la catastrophe. S'ils si sont bien suivis euh, sur noyer on était... Même quand on était sur des... on montait à 2,50 mètres ou 3 mètres de hauteur, euh, on était à des temps de, de, de taille autour de, entre, autour de 10 minutes, déplacement compris, hein, autour de 10 minutes, entre 10 et 15 minutes, sur, sur un arbre. De quel âge euh, oh, ben Ça, il les, les temps ont été faits il y a, a 3-4 ans de ça, donc ils avaient une bonne dizaine d'années. Hein, au début, ça va très vite parce que tu, tu passes au sécateur, euh, tu mets 3 quatre coups de sécateur, euh, ça va assez vite. Euh, par contre, euh, dès que tu es obligé de te déplacer avec euh, un engin, euh, euh, le, le broyage des branches, euh, après ça, il y, y a tout ça aussi qui, qui rentre en ligne de compte. Euh, on a vu ici une fois où on avait euh, fait la taille, on avait sorti les branches et on avait broyé après, c'est une horreur. C'est un, une chose à ne pas faire. Euh, c'est sûr que là, la solution, c'est de, euh, de tailler, bon, un petit peu ce qu'on fait avec l'entreprise, hein, c'est-à-dire de, de tailler et puis de broyer. Alors là, ils nous suivent, mais euh, ça peut être, euh, euh, à mon avis, ce n'est pas la meilleure solution. Hein, c'est que à la taille, on est deux, trois jours d'avance, deux jours d'avance, et puis qu il vient, enfin qu'il y a un broyeur après qui vienne, et puis il, il avance avec, euh, en... en, en en perdant pas de temps parce que là le gars il, il travaille à, à peine 50% de sa journée quoi, hein, donc euh, c'est pas intéressant